La famille, j'espère que vous allez super bien Quand moi je vais très bien Alors, aujourd'hui j'ai un nouveau thème pour vous Quel est le plus long mot français N'hésitez pas à nous laisser un commentaire Allons prendre les différents avis Et retrouvons-nous juste derrière Alors pour vous, quel est le plus long mot français Le plus... Pour moi, le plus long mot français, c'est anticonstitutionnellement. Vous dites Anticonstitutionnellement. Ah. Selon vous, quel est le plus long mot français Ah, c'est très simple anticonstitutionnellement. Vous dites Anticonstitutionnellement. Alors, pour vous, quel est le plus long mot français Anticonstitutionnel. Vous dites Anticonstitutionnel. Pour vous, quel est le plus long mot français <rire> Le plus... le plus long mot français. Le plus... Pour vous, quel est le plus long mot français Anticonstitutionnellement. Vous dites Anticonstitutionnellement. Quel est le plus long mot français Eh, hey, moi, je ne connais pas. Vous essayez Non, je ne connais pas. Je ne suis pas sûr. Pour vous, quel est le plus long mot français Oui, le plus long mot français, je pense. Anticonstitutionnellement. Vous dites Anticonstitutionnellement. Alors pour vous, quel est le plus long mot français et je propose Madagascar. Mais j'essaie, mais parce que comme je suis au boulot là maintenant, vous m'avez pris à chaud. Et si vraiment vous m'avez trouvé que bon, peut-être j'étais assis et bien et reposant, vraiment je vais vous donner ce mot. Parce qu'il y en a, il y en a ils sont beaucoup, mais... donc pour le moment vous calez Oui, pour le moment je cale sur Madagascar. quel est le plus long mot français. Euh, non, si c'est le français, on ne le... connaît pas. C'était vraiment du fun, vraiment du fun. Alors le plus long mot français depuis 2017 est intergouvernementalisation. Donc, nous espérons que vous avez tous aimé la vidéo, que vous avez liké, laissez-nous votre commentaire et suivez-nous sur la page Facebook TV.